Oh, vous, comment t -t je vais faire... vous allez jouer le sac, hein? Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes dans le quartier, moi, on oui, m'appelle la vie. Wow. Je peux vous inviter, on est à Panko à côté. Non, je suis pressé parce que je dois faire la laisse. On ne va pas prendre du temps, hein? Non, c'est vrai, maman m'attend aussi. D'accord? Je peux vous déposer à la maison. Je peux vous déposer. Non, mais vous n'aimez pas comment? Je peux vous déposer à la maison. D'accord, il n'y a pas Ok. Mmh. Oui, bonsoir. Là. Bonsoir. Oui bonsoir. Oui, ça, est non non non c'est à cause de la tata on a garé, là. Tu veux monter la Non non c'est c'est je veux la Nous sommes en 2023. Moi je ne veux pas voir quoi tu te sur toi. Eh oui, oui. Tu comprends J'ai fait la matinée la photo, nous. Oui, Mais depuis oui. je veux iPhone 14. Oui, oui, tu te des... Non faut partir. Pardon faut quand il faut bouger. un bizarre. a. Ah, oui, oui, oui, ça, oui juste de se rencontrer Ah bon Oui Mais apparemment tu as bien appris ta leçon hein? Très bien même. <rire> Ça va Ça va ben, tu allais où C'est quand je vous à la maison Ok Donc tu habites le parage Oui oui Ok je cherche euh, la maison à cossou dans la zone à cossou ça reste un peu hein. vous allez prendre pas l'avant là. Oui. Ouais, vous vous vous là après les grisiers grand brousse devant ouais c'est encore d'ici le... ça reste un peu ça reste un peu c'est dans la brousse après la brousse là, vous pouvez demander encore ok je vous fais tout droit je ne fais pas il n'y a pas carrefour droit a... après les il y a la brousse c'est après la brousse Ouh, la jambe. Est-ce que ça va donner beaucoup d'argent Oui, bien sûr. Et c'est là que beaucoup d'argent. Vous Oui, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur eh. oui. oui. L'argent. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Ça va donner beaucoup d'argent. Oui. C'est ça. L'argent. Oh, uh. L'argent. tu es, ah. Et Et tu es <cười> sûr L'argent. Eh. Oui, l'argent. Oui. L'argent. Oui. L'argent. L'argent. Allô, police, c'est ici, c'est ici. Police, c'est ici. Ça va Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Hmm Laisse-moi ça va. Laisse-moi mon sac. Tiens, tu peux savoir. Où est mon sac. Tu oui, peux le déposer non Non, faut rentrer chez toi. Merci, je ne peux pas. D'ailleurs, je pensais que tu avais donné mon numéro. Vas-tu être Oui, vas-tu être